Hello! J'ai décidé de prendre ma caméra aujourd'hui parce que j'étais en train de ranger mon appartement et euh, j'étais en train de regarder des vidéos sur Instagram. J'ai vu une vidéo d'une fille qui parlait de son agression. Une agression verbale. Et je me suis dit, ce serait peut-être temps de reparler de cette histoire et de parler de ces. Trois choses qui se sont passées dans un laps de temps beaucoup trop court et qui ont totalement changé ma vision des choses et qui m'ont fait avoir peur, peur des gens tout simplement. Je pense que le mot est bon en fait. Alors c'est pas une vidéo fun, c'est pas une vidéo qui se veut fun. J'ai pris ma caméra comme ça, je suis en tenue de sport, je suis pas maquillée. Je dis je le fais maintenant parce que si je commence à me dire oui tu feras quand tu seras dans la bonne pièce, quand tu seras maquillée et tout, j'aurais pas le cœur de le faire. Je peux pas m'avoir plus naturel que maintenant. Du coup c'était il y a trois ans. En rigolant j'ai souvent dit que j'avais payé ma dette de karma et que à partir de là j'aurais plus du tout de mauvais karma Donc pour pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui débarquent ici je m'appelle Léa j'ai 27 ans bientôt en octobre et je vais en parler de façon assez froide et détachée parce que euh, suite à ça dans ma tête enfin en forme de protection c'est comme si je vous racontais une histoire que j'ai vécue sans vraiment la vivre en fait j'ai l'impression aujourd'hui que c'était une autre vie euh, du coup la première chose c'est euh, le 15 octobre 2017 donc le jour de mon anniversaire j'ai fait une soirée à la maison avec des copains, tout se passait bien etc. Genre vers minuit -mi une heure donc j'avais un petit peu bu mais j'étais pas bourré parce que je bois très peu, je prends le fameux métro. Faut savoir que pour aller au métro, genre je sortais de chez moi, ensuite je marchais genre facilement 5-6 minutes, ensuite je rentrais dans le métro. Et ensuite je prenais le métro et Donc euh, ce soir-là je marche, je rentre dans le métro Faut, faut juste préciser qu'avant toutes ces histoires J'étais plutôt le genre de fille où si tu me croisais dans le métro euh, Je te faisais des grands sourires J'étais capable de parler avec une personne qui venait me parler J'étais capable même euh, un mec qui me sifflait ou quoi De lui parler, de lui dire oh là là ça se fait pas et tout J'avais pas peur, j'avais vraiment pas peur Donc là il y a deux mecs qui s'assoient à côté de moi Et donc on est dans le, dans le genre de carré Et ils commencent à faire leurs meilleures blagues et tout Et moi euh, voilà je suis un peu oisive et tout ça Donc je les écoute, je rigole etc etc avec eux tout va bien et il y avait quasi personne dans la rame. Je sais pas pourquoi, euh, la porte s'ouvre <rire> du métro et il y a un mec qui rentre dans le métro et qui s'assoit juste à côté de moi genre sur le truc, le, le strapontin là et moi genre j'ai un peu bu, j'écoute les blagues là et je suis en train d'essayer de brancher mon téléphone donc le mec, euh, elles sont ouvertes les portes encore donc le mec est rentré, c'est passé tellement vite que j'ai même pas eu le temps d'y penser et en fait pendant que je branchais le truc, bah le mec qui s'était mis juste là, il m'a arraché le téléphone des mains et il est parti en courant et les portes elles se sont refermées devant lui donc le mec en fait, à la base je suis même pas qu'il soit rentré pour me voler mon téléphone, il est rentré genre ça s'est ouvert, il est rentré je tenais mon téléphone comme ça, il l'a pris, il est ressorti du métro, il a pris la prochaine arrêt, enfin, je veux dire que ça s'est passé en, en un minimum de temps, genre j'ai vraiment fait les mecs à côté de moi, ils m'ont dit meuf tu viens de te faire voler ton téléphone ils étaient trop en mode ouais viens on va aller les frapper on va aller le retrouver et tout et moi j'étais je me suis dit mais t'es teubée ma femme franchement t'es teubée genre à partir de là et toujours euh, le téléphone est, et vraiment je vous le dis à tous c'est soit vous le sortez pas dans les transports hein, soit vous le tenez euh, comme une comme, comme ça, genre on s'en fout, que vous ayez l'air con Je veux dire que maintenant mon téléphone je le tiens Et que tous les gens que je vois avec leur téléphone comme ça Genre dans le métro et tout, que j'ai envie de passer juste pour leur faire la vanne De hé hey, hé t'as vu, moi ça m'est arrivé toi je t'ai fait juste la blague tu vois Genre ce serait un bon, bon, une bonne prévention tu vois Genre vous tirez le téléphone des gens qui le tiennent comme ça Vous leur rendez, tu dis tu vois tu peux te le faire voler Voilà, donc euh, plus de téléphone Bah euh, ben, voilà quoi Et, et j'ai j'ai dit en fait Aux personnes qui étaient à côté de moi, bah tant pis Peut-être qu'il en avait plus besoin que moi de cet argent. Genre, ils étaient en mode, mais non, mais tu peux pas dire ça et tout. Et moi, j'étais genre en mode, oh là là, et tout. Bon, voilà, je me suis fait avoir. C'est ma faute, genre, je m'en suis voulu plus à moi qu'à lui, tu vois. J'arrive pas à... Enfin, je me dis, voilà, t'as été bête, t'as été bête, je peux pas... Je réagis comme ça, c'est ma façon de faire. Donc, je me fais voler mon iPhone. Donc, je commence à avoir une peur bleue du coup des transports en commun. De se faire voler le téléphone, de se faire voler la... le téléphone à l'arraché, de se faire voler le sac, etc. Donc, à partir de là, j'étais très angoissée de prendre les transports. Sauf que... Euh, j'ai pas trop le choix en fait de prendre les transports j'habite en ville donc j'ai pas trop le choix ça c'est fait donc j'ai porté plainte euh, j'explique tout ça en même temps je porte plainte pour usurpation d'identité parce qu'on m'a volé mon identité bref euh, tant pis c'est la vie tu vois ensuite euh, un mois plus tard donc euh, octobre novembre à peu près un mois plus tard dans ces eaux là je euh, décide d'aller manger au restaurant avec une copine on hein, est en, en train de taper notre meilleur resto tout va bien je lui dis tu vas pas venir dormir à la maison je rentre et là euh, je mets la main sur ma poignée, et ça je vous l'avais déjà raconté, mais c'était il y a tellement longtemps que je vais vous le raconter à nouveau. Euh, je mets la main sur le, la poignée et je vais ouvrir la porte. Et je regarde ma pote et je lui dis « Meuf, je crois que je me suis fait cambrioler. » Et elle me dit « Ben. » t'as comprends pas pourquoi je dis ça et je sens en fait la porte elle se referme en fait <rire> elle, elle force la porte et en fait j'ouvre j'avais dit meuf j'ai rangé tout mon appartement et tout je passe la tête et déjà je vois mon chat euh, qui passe devant moi j'avais un couloir qui séparait euh, deux grandes pièces tu vois et, euh, et là je vois la porte elle est ouverte et là je fais ça porte ouverte ça euh, véranda ouverte, ça fenêtre ouverte et là je dis je me suis fait quand même. et là je rentre chez moi par contre là à l'inverse du métro en vrai c'est vraiment comme un viol d'intimité genre je, vraiment je me suis sentie mais dans, dans une douleur à trois en fait je me suis sentie trahie par mon appartement alors qu'on soit voilà mais je, je me suis sentie trahie donc ils ont volé euh, toutes mes montres tout mon appareil tous mes appareils photos tout ce qu'ils avaient, mon ipad et tout et tout, enfin bref tous les cadeaux de noël, mes en mon enseigne Marshall que j'avais acheté à mes meilleurs potes avec les tickets de caisse et tout, enfin bref ils ont tout pris, ils ont fait quand même attention d'enlever les vêtements qui servent à rien, mais ils ont tout volé, genre tout, tout tout tout, tout est ouvert, euh... il faut savoir que dans ma résidence il y a eu au taquet de vol, ils avaient tout fouillé, donc tout était sans dessus dessous, euh, j'avais appelé la police, et la police elle me dit oh vous savez on peut rien faire hein. donc ils viennent, et puis ils disent bon ben super on peut rien faire et ils repartent, donc tu dois tout ranger, as... mais j'avais pas un truc comme ça, genre Ah putain, je me suis fait aussi voler ça genre Au fur et à mesure, tu te rends compte que au début, tu dis Ah ça va, je me suis volé 3-4 trucs Après 5 trucs, après 6 trucs, après ça Après tu vois qu'il y a les tiroirs, ils sont cassés Après t'es en mode, ah putain J'avais peur du métro, certes, ça fait chier Mais ensuite, j'ai commencé à avoir peur de l'endroit où je vivais De ma maison J'avais peur d'être dans mon appartement Et là, ça a été super super dur et comme je fais des vidéos sur youtube depuis tout ce temps et eh ben je devais racheter tout ça donc j'avais des sous de côté et tout ça donc j'ai pu racheter tout ça mais ça a été super compliqué pour débloquer l'argent etc etc enfin bref donc j'ai tout racheté une peur bleue de vivre dans cet appartement Je me sentais plus du tout en sécurité Je vivais les volets fermés J'ai laissé juste une entre-ouverture pour voir si la nuit Quand j'entendais du bruit, il n'y avait pas quelqu'un qui essayait de s'introduire Chez moi, j'avais un couteau S'il y avait vraiment un mec qui venait m'agresser, je crois que le couteau Il m'aurait tué avec, hein, genre je même pas pu M'en servir, mais j'étais totalement en panique, en panique totale. Quand je voyais les gens se plaindre de leur petite vie sur les réseaux sociaux j'avais juste envie de les insulter en mode meuf, mec je viens de me faire cambrioler enfin je commençais à discuter avec un garçon à ce moment là très important, très important ça et donc voilà j'étais au plus bas dans ma vie entre le cambriolage et tout ça, je me sentais mais vraiment au bout du bout, je me sentais abandonnée, je me sentais seule et euh, du coup j'ai décidé de, de, de prendre l'avion et d'aller voir ce garçon à Paris et euh, j'ai décidé de me, de me mettre avec ce garçon, enfin bref voilà il a, il a sorti les rames, il a sorti les grandes de phrases de lover et tout et du coup je me suis mise avec ce garçon euh, en nous de ça je suis encore retournée porter plainte j'avais peur voilà j'avais peur euh, du coup j'essayais le plus possible de ne pas rester chez moi mais c'est pas fini <rire> c'est pas fini ensuite euh, genre janvier ou fin décembre enfin je sais pas mais en tout cas mais Très, très rapidement après, très rapidement après je prends donc mon ordinateur dans, mon, dans ma petite valise, euh, il est 8h du matin donc je vais rejoindre ce fameux garçon à Paris, euh, je, vais prendre, je vais pour prendre l'avion donc là je marche pour aller au métro comme d'habitude et euh, cramponner <rire> comme jamais avec le sac sous le manteau Dans le doute où, euh, voilà j'apprends mes erreurs et là en fait j'ai des écouteurs et j'entends un, un garçon qui a un homme qui me parle derrière et comme je vous l'ai dit moi je suis une personne très joviale très bon très très très poli je, je sais pas ce qu'il me veut et dans le doute euh, voilà il veut peut-être demander son chemin donc j'enlève mon écouteur je dis oui bonjour qu'est-ce qu'il y a et tout il me dit ouais tu vas où bon là je me dis il veut pas me demander sa route hein ça c'est clair il a dangereux mon écouteur je dis non mais je dois aller faire un truc là euh, c'est bon tu vois donc je commence à avancer et là il se met devant moi et il pose sa main sur ma main et sur ma valise J'ai eu la pire des réactions du monde face à ce genre de situation Je me suis mise à pleurer, à regarder en, en l'air et à dire Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter tout ça Genre mais vraiment j'étais avec les larmes aux yeux en mode oh, Mais il faut que ça s'arrête, genre c'est un rêve Vraim, Vraiment j'ai commencé à, à, à sentir, vous savez ce qu'on dit C'est pas possible, c'est pas possible, c'est juste pas possible Genre c'est pas possible, genre non Non non pas moi encore une fois tu vois euh, Psychologiquement c'est hyper intéressant à en, à en parler, c'est que je me souviens de, de pas grand chose euh, Parce que ça s'est passé super vite Mais dans ma tête, il s'est passé qu'une chose C'était comment faire pour sortir de là. parce que euh, j'ai senti que ses ascensions, elles étaient pas du tout bonnes et que euh, de toute façon il allait peut-être me péter ma valise et que dans ma valise il venait d'avoir l'ordinateur et mon appareil photo que je venais de racheter il y a trois semaines en avance puisque je viens de me faire cambrioler donc je me dis essaye d'être courtoise euh, reprends toi ressaisis toi ça ah, va bah, aller euh, faut que tu trouves une solution mais ne te, tu, te laisse pas abattre quoi enfin fais quelque chose et là du coup euh, il me dit bon du coup tu vas où enfin genre il insiste mais ça se passe dans ma tête quand je vous raconte ça il s'est passé tout ça mais on en éclaira hein. et là je dis bah je vais à l'aéroport et là il me dit ah non je crois pas, tu vas pas à l'aéroport, là tu vas chez moi. Pardon monsieur Non j'ai pas du tout dit ça. Et là je me suis dit merde, merde, merde, t'es dans la merde, t'es dans la merde. Alors là j'imaginais moi coincée dans sa voiture, moi essayant d'appeler la police, moi et mon téléphone, j'essayais de. Dans ma tête, des connexions se sont faites que jamais je n'avais imaginé. Et là je me suis dit meuf, il faut que tu cries, il faut que tu cries, sauf que l'effet Kitty, si vous êtes sur TikTok, j'en ai parlé, l'effet Kitty fait que si tu cries, ça sert à rien. Donc je me suis dit, si tu cries, il va te foutre une grosse tarte dans ta gueule et tu pourras pas partir. Tu pourras pas, donc il va peut-être te foutre une tarte dans la gueule. Te mettre dans la voiture et prendre ta valise et ton ordinateur. Et en fait, vu que je réfléchis, je réponds pas trop. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, il m'a il saisi, genre comme ça, il m'a plaqué contre le pour, contre le mur. Moi, j'étais avec ma valise comme ça et il m'a attrapé par la bouche comme ça. J'ai à ça de moi, il sentait l'alcool à mort et j'ai juste réussi à dire t'habites tout. tout genre quitte à me faire euh, agresser, euh, violer, etc.". faut que je me sorte de là. Je me dis bon, il si, faut que tu le suives, que tu quand tu le suis, que tu, vas, tu vas à sa voiture, tu rencontres quelqu'un, tu l'agrippes par le bras, tu dis s'il te plaît, aide-moi et puis la personne t'aidera. Tu vois, mais là pour l'instant tu peux rien faire. Et là en fait, il me lâche. Il a eu un moment et il me dit bah J'habite à tel endroit. En plus, il me dit la ville où il habite, hein, genre à côté de Toulouse et tout. Et là, je dis Ok, bah on va chez toi. Je sais pas ce qui se passe. Et je, je, genre, dans, dans ma peur, je prends ma valise pour partir en fait. En mode On y va, j'avance, je fais trois pas. Je vois qu'il me suit pas. Et là, tellement je suis en panique et tellement je suis sûre d'être. Taillée je, je suis sûre d'être cuite que je lui dis Bah tu fais quoi Genre, pourquoi tu me suis pas Genre, on est censé partir chez toi. Et là, il me sort Dégage de là, sinon je vais te faire mal. Et, et il me crache dessus, genre, moi je prends mes jambes à mon coup je vais au métro j'arrive au métro, je vomis, genre je vomis, genre j'ai mes jambes, c'est du coton genre je suis au bout de ma vie et à partir de là bah j'ai eu des angoisses horribles parce que j'ai donc j'ai mes meilleurs potes qui arrivent en ville et j'appelais ça les 3 P, ça veut dire les 3 peurs, genre marcher sur cette longue ligne de 5 minutes, prendre le métro et plus être chez moi je me sentais en sécurité nulle part, à part quand j'étais au fond de mon lit et du coup à partir de là je ne pouvais plus être chez moi genre j'étais dans une peur constante, une peur constante tout le temps qu'on m'agresse et, et du coup pour un rajouter une couche, ben, le garçon que je fréquentais à cette époque, euh, donc j'étais avec c'était le jour où j'allais le voir et tout ça ben, il s'avère que euh, c'est le... <rire> C'est le putain le seul putain de PN que j'ai eu dans ma vie quoi. Puis en plus à ce qui comme il dit que je suis une grosse pute, c'est que je sais de quoi je parle. Hein, parce qu'on dit oui, non mais tous les hommes ne sont pas PN, etc. Mais vu qu'à ce qui paraît je suis la plus grosse... 1, hein, quand je vous dis que c'est un PN, c'est un PN quoi. Et là je suis tombée sur ce mec là où j'ai passé 6 mois de l'enfer sur terre. Je ne reviendrai pas du tout sur le sujet, j'en ai déjà assez parlé. Je suis retournée chez mes parents et j'ai dit stop, genre stop, stop, stop, stop. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi il m'arrive ça. Je me disais il y a pire que toi, euh, genre, genre t'as perdu du matériel, tu t'es pas fait agresser t'as failli te faire agresser, etc etc il y a pire c'est sûr ma famille va bien euh, tous les gens dans mon entourage étaient en bonne santé etc j'étais en bonne santé je veux plus de responsabilité je ne veux plus à rien du tout. Et donc c'est ce que j'ai fait je suis partie me ressourcer chez mes parents oh, bah, En même temps j'ai réussi donc à me séparer de cet homme toxique mais ça a pris du temps. Heureusement que j'étais chez mes parents putain sinon j'aurais beaucoup trop de mal parce que bah, la psychologie, la pression psychologique, la manipulation psychologique qu'ils ont ces gens mais incroyable je suis persuadée que les grands hommes et les hommes qui ont le plus grand pouvoir dans, dans, dans ce pays ou même dans le monde c'est des personnes aussi mauvaises et toxiques que cet homme il y a que des gens comme ça qui peuvent réussir faut vraiment être pourri de l'intérieur pour pouvoir manipuler, être aussi méchant et ne pas s'en rendre compte, être persuadé d'être le meilleur, le meilleur des hommes. Et, et suite à ça, du coup, bah, j'ai eu beaucoup de, de traumatismes, euh, genre euh, la peur euh, de marcher seule. Euh. Alors vous allez me dire oui, mais il y a plein de gens qui ont cette peur et tout. Ah, oui, bah, vous avez bien raison. Genre, je veux dire, c'est malheureux qu'on qu on soit, on se sente dans l'insécurité. C'est malheureux de, de marcher dans la rue et de se sentir tout le temps dans la peur. Et dans le fond, je suis pas à dire oui, c'est les hommes le problème, les hommes sont méchants et tout. Ce que je veux pointer du doigt, c'est vraiment la société dans laquelle on est, dans cette société j'ai aussi peur des femmes, hein. je vous le dis, c'est même pas que les hommes, j'ai peur des gens dans la rue, point que ce soit des hommes ou des femmes, j'ai une copine à moi, elle s'est fait frapper par trois femmes dans la rue pour essayer de lui voler son téléphone donc moi j'ai peur hein, des gens en général, je veux pas que ça soit une vidéo où on dise oui non mais des hommes etc j'ai peur des êtres humains, je ne supporte pas qu'on marche derrière moi dans la rue, que ce soit un homme, une femme, un chat ça va, mais sinon non, je, ne, je vais changer de trottoir et pas par méchanceté ou parce que je, je, la personne a une mauvaise tête, mais juste parce que je me fais caca dessus, mais si on vous regarde mal, et qu'on a peur dans la rue c'est pas à cause de vous forcément c'est juste on est dans une société où on n'est pas en sécurité genre point euh, si tu t'approches trop près de moi je vais avoir des, des moments où je vais sursauter mais je m'en branle au pire je saute je saute et au pire il y a un danger et je fuis quoi genre je veux dire au pire je saute pour rien mais au mieux je saute pour quelque chose tu vois j'ai mis beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de temps à m'en remettre ça fait que bah, ça a changé littéralement tout dans ma vie ça a fait que du coup bah, j'ai vraiment décidé de faire des études de psycho ça a fait que je me suis et énormément intéressée aux relations toxiques et perverses. Ça fait que je me suis énormément intéressée à la société. Et ça fait qu'aujourd'hui j'ai encore. C'est encore pire, je déteste. C'est même pas les, les hommes, c'est vraiment la société telle qu'elle est faite. Et je me dis c'est horrible, on est tous à se foutre sur la gueule mutuellement. Oui, t'es pas gentil, toi t'es pas gentil, oui si oui ça, alors qu'on vit dans une société. Qui est insécure pour tout le monde en fait. Je me je dis des fois à mon copain, tu veux pas, viens, on prend nos clics et nos claques, et on va vivre tout seul, genre dans une forêt, vivre loin de tout, des réseaux sociaux, de ce monde qui nous rend méchants, qui nous rend peureux, qui, qui fait qu'on sorte qu'en fait on peut pas être. J'ai beaucoup de mal à croire qu'on peut être heureux dans ce genre de société, réellement heureux et psychologiquement sain. <rire> tu peux être heureux, y a pas de soucis, mais psychologiquement sain, j'ai des doutes qu on, qu on, que ce soit possible qu'on le soit un jour. Je veux dire qu'on a tous des méga traumas, on a tous des peurs, on est tous pas bien. Voilà, on, on est tous à subir des, des plus, gros, plus, plus grosses ou des plus petites oppressions. Hein, je veux dire que euh, je, je suis pas là pour dire euh, toi t'en subis pas, toi t'en subis. Je parle en tant qu'être humain généralement avec un cœur qui, qui qui vit et, et, et c'est sûr qu'il y en a qui en subissent des plus grosses que moi et dans, dans le monde des encore plus grosses que toi et, et des plus grosses que nous tous. Voilà. Moi j'aimerais juste qu'on vive dans un monde où tout le monde bah, soit bien en fait tout, tout simplement et c'est grave utopiste et, et tant pis. Ça a beaucoup changé la personne que je suis. En... je sais pas si en bien ou en mal j'aurais pas été d'autosuffisance pour me dire que je suis une personne bien j'en sais rien si je suis une personne bien ou pas qu'est-ce que le bien et le mal, est-ce que je mérite un bon karma qu'est-ce que le karma, pourquoi c'est pas vous qui aurez un mauvais karma et moi j'en aurai un bon Il y a pas de, de vérité absolue où tout le monde se prend la tête en disant oui toi t'as pas fait ci, toi t'as pas fait ça etc. alors qu'en fait on a tous tort et tous raison à la fois. On a chacun notre vision de la vie, notre bagage, notre vécu, notre vie. Enfin je veux dire que moi quand je vais parler de, de féminisme et, et de mes sujets, je vais être à un milieu de, de me rendre compte ce que peut vivre une femme noire par exemple en tant que femme. Parce que je ne l'ai pas vécu et parce que je suis à milieu de l'imaginer. Évidemment il faut se renseigner sur ces sujets, c'est très important et, et c'est ce que je vous pousse à faire, de vous renseigner au maximum sur tout. Mais même si je me renseigne, je ne pourrai jamais savoir ce que vit ces femmes. Voilà, c'était ma vidéo du jour, j'avais vraiment envie de vous la faire. Et vraiment c'est une vidéo à prendre avec le... Avec le cœur et, et, et avec plein d'amour. Euh, en tout cas, si ça va pas en ce moment et que c'était si au plus bas, sache que on remonte tous la pente. De toute façon on n'a pas le choix, hein. c'est soit ça, soit ou tristement on se suicide. Et je pense pas que ce soit la bonne solution parce qu'il y a tellement de choses qui s'offrent à nous, tellement de possibilités on n'a pas l'impression d'eux parce qu'on se brime à cause de tout, de l'éducation, des autres, du regard, de la société, de l'acceptation des autres etc. Mais il y a des milliards de chemins qui s'offrent à vous si vous n'êtes pas heureux dans votre vie. Faites en sorte de l'être au maximum. Sur ce je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. TikTok je fais de la psycho et Instagram je fais de tout, je vous parle mais de tout de tout, de tout et de tout <rire> mais voilà, sur ce bye bye